Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation Un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certains, certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce qu que vous en pensez alors, vous avez raison. Et d'ailleurs, on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique, justement, pour, pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo...